Bonjour chers abonnés, bonjour à tous, merci de nous préférer. Alors, vous avez commencé avec nous et nous allons grandir ensemble. Vous qui venez de nous joindre, posez votre valise, activez la cloche de notification ou lâchez-nous une grosse pouce bleue, ça va nous fait plaisir et ça va faire grandir. Donc la famille et qui sont ceux qui peuvent participer au programme DevLotry 2024. Comment participer et combien cela vous coûtera vous aurez tout ça dans cette vidéo. Accrochez-vous. De retour euh, encore sur cette chaîne. Merci de nous préférer. Nous avions parlé dans la vidéo précédente. Euh, la date euh, des inscriptions euh, qui va bien évidemment commencer euh, du 5 octobre au, no, au 8 novembre. Une date qui sera donc officialisée tout à fait. Euh, qui peut participer à ce programme Comment participer et combien ça va coûter. Dans un premier temps, vous devez comprendre que tous les pays ne sont pas donc éligibles pour participer au programme d'Ave Lottery ou pour gagner la green card. Ok Pour participer à ce programme, vous devez vous rassurer que vous faites partie d'un pays éligible à ce programme. D'accord, ça c'est le premier point. Et vous devez avoir le baccalauréat, c'est-à-dire un diplôme d'état ou vous avez deux ans d'expérience dans ces cinq dernières années. Comment postuler Alors, pour postuler, tout se fait donc en ligne. Je vais vous mettre le lien sur lequel vous allez cliquer pour l'inscription dans la description de cette vidéo. Bien évidemment, ça commence en octobre. Alors, quand vous cliquez sur ce lien, on va vous demander vos informations personnelles, nom et prénom, votre date de naissance, vos adresses. Ce que je voudrais vous dire, soyez honnête pour les informations que vous renseignez. Ne montez pas dans ces informations puisque quand vous montez, lorsque vous serez sélectionné pour la phase prochaine, vous serez disqualifié. Donc, les Américains n'aiment pas donc le mensonge. Soyez véridique dans ce que vous dites. Renseignez toutes vos informations personnelles. Si vous êtes marié, vous allez le signaler. Vous allez lui dire. Renseignez le nom de votre époux, de votre épouse, le nombre d'enfants. Ne manquez pas les détails. D'accord Alors, ce qui est plus crucial dans cette inscription, c'est bien sûr les photos. Je vais vous mettre également un lien dans cette description, dans la description de cette vidéo qui vous permettra de vérifier qu'elle est taille, quelle est la couleur, comment elle doit se présenter cette photo pour être qualifiée. Donc, qui et comment J'ai répondu à cette question, n'est-ce pas Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je ferai une nouvelle vidéo où vous réponds directement en commentaire à ces différentes questions. Alors, combien euh, cela va vous coûter pour euh, la participation à ce concours je voudrais vous le rappeler, ça vous coûte 0 dollar. Cette participation vous coûte 0 dollar. C'est-à-dire, sur le site, quand vous allez renseigner les différentes informations, on ne vous demandera absolument rien du tout. D'accord Donc, qu'on ne vous montre pas, c'est que si vous êtes dans un pays éligible, d'accord, vous détenez votre baccalauréat, votre diplôme d'État, ou vous disposez deux ans d'expérience dans ces cinq dernières années dans l'une des professions, tout à fait, on va en revenir, pas dans cette vidéo mais dans une autre vidéo. Alors, vous êtes tout à fait éligible. Le reste est de renseigner les informations honnêtes, réelles et précises. Nous allons revenir aussi dans la vidéo prochaine, ceux-là qui sont dans des pays qui ne sont pas éligibles mais qui souhaitent participer Évidemment, il y a une solution pour vous. Alors n'hésitez pas déjà à vous abonner à notre chaîne, activer la cloche de notification, lâchez-nous une grosse pouce bleue, ça nous motive, ça nous encourage. Et là, nous allons venir donc en détail pour vous éclaircir. C'est Thierry on M'appelle, masse de patage. À bientôt